Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, prendre en main un environnement euh, en ligne donc, qui s'appelle online.gdb.com voilà, Je cherche, c'est un environnement donc, qui est euh, accessible via un site web Voilà, donc là on est penché sur cet environnement On va faire un petit peu de place Donc, C'est un environnement qui nous permet euh, d'éditer des programmes euh, en langage C Là, Je retire le commentaire et donc on a un programme en langage C et on va pouvoir exécuter ce programme. Donc là on fait un run, alors on choisit notre langage, donc on a différents langages possibles, donc on va choisir le langage en C, compilation du programme et exécution du programme et résultat. Donc voilà, donc cet environnement est quand même bien sympathique parce qu'il va nous permettre donc de il va nous permettre d'exécuter des programmes sans rien avoir à installer sur notre ordinateur. Ça peut nous permettre de faire des essais, etc. Là, je fais des modifs, je fais un nouveau run, ça compile et dans la foulée, ça exécute. En admettons, je fais une petite erreur, j'oublie un point-virgule, je fais un run, ça me signale l'erreur, donc voilà, euh, à la ligne numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il dit qu'il y a donc je clique dessus, voilà, ah, il ne veut pas se positionner. Enfin là il dit que d'abord, ah oui avant le return, donc before return, si si c'est positionné, je dis n'importe quoi. Avant le return, il manque un point virgule, donc expected, c'est il manque un point virgule, donc on se met ici et on fait un run. Euh, on va regarder un deuxième petit exemple, on va se prendre un programme un petit peu plus compliqué. On va faire un programme qui nous demande un, un nombre à virgule, voilà. Voilà. Euh, donc, qui nous dit quel est ton nombre, et qui affiche le triple de ce nombre. Donc là, voilà, je vais quel est le nombre. Après, pour saisir ce nombre, on se fait un canf. donc pour son f, on demande l'adresse de ce nombre, et après, on va faire un, donc un, un printf de ce nombre, un printf, donc triple, égal, F voilà et donc on fait 3 fois nb. J'oublie pas le point de virgule, on va pas refaire l'erreur, on exécute pour regarder ce que ça donne. Donc là comme on a un scanf, le programme il s'arrête. On va lui dire par exemple 5.3, et donc le trip c'est 15.999, puis un petit souci d'arrondi. Euh, de nombres après la virgule. Donc on regarde ce que ça donne et on fait un run à nouveau. Donc on va prendre 5.3 5.6, là on change. Voilà et ça m'affiche bien le triple. Donc en résumé, donc on a regardé comment prendre en main cet environnement online ddb.com Donc cet environnement on peut être utilisé sans faire aucune installation sur, sur son poste de travail. Donc c'est bien parce que ça nous permet de travailler dans HC. Euh, avec un compilateur accessible et euh, donc la fenêtre euh, de sortie. Bon, bah sur ce, je vous dis euh, au revoir. Euh, merci pour votre attention et à bientôt.